Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent actuellement puisqu'on assiste effectivement à une augmentation assez significative des incarcérations. Pour autant, pour la replacer dans son contexte, il me semble que la question est aussi un peu biaisée dans le sens où la très, très grande majorité des magistrats, avant d'en arriver à prononcer une incarcération, tentent en général toutes les autres sortes d'alternatives à l'emprisonnement que sont la peine d'amende, les jours d'amende, les tiges, les sursis probatoires, et que euh, très concrètement, c'est uniquement en cas de fait grave et ou en cas de multirécidive un juge est euh, finalement contraint euh, d'incarcérer. Donc il n'y a pas vraiment de culture de l'incarcération encore moins automatique euh, dans l'esprit euh, d'un magistrat.